Eh hey les colocs, Charlie midi, écoutez, je, je m'améliore là. Et on court après notre démocratie. Et on veut devenir merde. Quoi c'est pas bien euh, C'est pas sympa hein, ça Bienvenue dans cette deuxième vidéo, défi de diagnostic. Pour rappel, la première vidéo concernait les 12 infos à connaître avant de te lancer. Et aujourd'hui, on va vous décrire les 3 méthodes pour trouver la bonne info. Vous allez voir en fait c'est hyper simple. Section numéro 1. Allez chercher autour de vous. Que vous soyez ou non décidé de vous lancer dans cette campagne, commencez par questionner vos proches, amis, voisins. Faites-le tranquillement avec des questions bien ouvertes de manière à ne pas rentrer dans le débat. Là, votre posture, c'est d'écouter et pas forcément de donner votre opinion. Petit 2, on va aller chercher dans les espaces publics. Vous pouvez donc cette fois-ci reproduire l'exercice. C'est le moment d'élargir vos questions et surtout de ne pas oublier de noter tout ça précieusement une fois que vous rentrez chez vous. Et attends, mais dis, descendre d'un étage. N'en hein. faites pas trop non plus. Non, mais <rire> j'explique parce que sinon, ils vont pas... Vous pourrez faire une enquête par la suite un peu plus approfondie avec les habitants pour commencer à construire votre programme en tant que tel. Mais ce sont deux choses différentes. Vous voyez le hein? petit 3, ah, les internets bien sûr. Avec les amis de tous ces lunes, nous vous avons fait une sélection de trois sites indispensables pour aller chercher toutes ces données. On commence avec l'internaute. Là vous avez toutes les infos et puis on a un bel exemple avec le village de Saint-André-de-Corsi. Bon, ça vous sait Population, budget, taux de chômage, salaire moyen, enfin bon, tout, tout, tout, tout, quoi. Alors, un crécipe que a priori vous connaissez, le monde, avec cette fois-ci un petit focus sur la politique, les résultats des dernières élections, etc. Et puis on finit avec le journal du net, là aussi des infos génériques, mais pour ceux qui aiment bien les petites données économiques, quelques infos qui pourraient vous plaire. On est entre amis, hein. je vous donne une petite astuce, ces sites sont pas hyper bien faits, donc plutôt que d'aller sur le site, puis de rechercher quelque chose, tapez dans votre moteur de recherche le nom de votre commune, et le site, vous verrez beaucoup plus efficace. Allez, ça me fait plaisir. Mes chers colocs, moi ça fait 30 ans que je vous le dis qu'il faut vous lancer. Hein, je... <rire> en attendant, cette vidéo est terminée. Rendez-vous dans la prochaine avec un magnifique intitulé Les 8 questions à se poser avant de se lancer. Ça va être super chouette. Ciao. Et par contre maintenant, ça sert à rien de rester dans son écran. Hein. Vous avez un défi à faire. <rire>